Salut les potos, voilà, c'est IT Ross, alors aujourd'hui je vais refaire encore un nouveau tuto sur le nettoyage de chaîne parce que visiblement il y a certaines personnes qui n'avaient pas bien vu comment on le faisait où je filmais pas assez en grand-angle, bon, en détail, <rire> donc je le refais. Donc voilà, donc toujours sur la CV650R, hein, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Voilà, donc les trucs que j'utilise, donc cette graisse à chaîne, là. Je nettoierai et je désoxyderai avec ça, certains maillons. Après, j'utilise pour nettoyer, brosse à dents. Une grosse brosse comme ça. Un pinceau. Hop. Et puis, je mets du pétrole désaromatisé dans un petit flacon. Voilà. Et je lève la moto. Avec ça. Lève-moto sur le côté. Donc voilà, je commence à le faire et je vous reprends. Alors... Je lève la moto d'abord euh, par un côté avec ça. C'est une euh, un lève moto, ils appellent ça euh, type enduro, qui lève juste le bras-silant d'un côté. C'est comme ça. Je vais juste de décoller la roue du sol. Donc, la roue. Maintenant, on va vérifier avant toute chose avant de nettoyer la tension de chaîne je vous reprends je vais essayer de vous mettre bien vous voyez bien voilà. donc certains la tension de chaîne la font entre euh, 2,5 et 3,5 moi je le fais entre 3 et 3,5 c'est ce qu'ils indiquent sur Honda euh, on, on dit que tu peux monter même jusqu'à 2,5 moi c'est beaucoup trop tendu moi, je la fais entre 3, 3 et 3,5, maximum. Parce que je prévois le poids du pilote. Donc, je ne pousse pas comme ils font certains sur la chaîne. Ils poussent sur la chaîne pour voir... Non, non, moi, je la laisse détendre totalement. Voilà. Là, je suis à 3. 3, 3, 3. Ah, ça monte un tout petit peu. Et voilà, dans l'ensemble, je suis toujours à 3. Bon, ouais, ça peut aller jusqu'à 4, quoi. Si je fous ça. Je vous montrer en détail. Bien, bien, bien. je mette bien. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire descendre un petit peu plus. Hop, là. Voilà. Donc, euh, voilà. Je prends une réglette. Je pars. Je pars donc du fin de patin. Euh, voilà. À la chaîne je prends le maillon du milieu Voilà, maillon du milieu et là je suis à 3 voilà je ne pousse pas bien sûr si je pousse je peux aller jusqu'à 4 hein. c'est ce que je fais toujours moi je les laisse détendre totalement certains vont dire oui c'est trop détendu mais au moins je prévois le poids du pilote et tout il n'y a pas de problème Voilà. donc là je suis toujours à 3 il n'y a pas de souci. donc euh, voilà. c'est juste pour contrôler à chaque fois que je nettoie ma chaîne ou que je la graisse, je revérifie la tension de chaîne voilà. donc hein, moi je vais sans la tirer dessus je vais jusqu'à 3 voilà. du, pas, du, je la mets au patin à la fin du patin jusqu'à voilà, jusqu 3 sans, sans pousser sur la chaîne sans rien voilà. donc ça, ça moi je suis sûr que je ne suis, je, enfin, je suis pas trop détendu, pas trop tendu je suis juste bon maintenant on va nettoyer alors, pour le nettoyage, pétrole désaromatisé, en trouvant en grande surface, je le mets dans un petit flacon. Hop. Pas en mettre des tonnes, hein, c'est juste pour ne pas tremper le, voilà, tremper le pinceau. Hein. Voilà. Tac. Ensuite, je vous montre donc, au niveau de la chaîne ce que ça donne. Alors. Le pinceau alors je me prends un maillon de référence pour pas toujours pour pas bouteille pour rien attendez je prends un maillon de référence enfin, à ça celui là là où ils, où ils ont fermé la, la chaîne quoi. donc je trempe directement le pinceau dedans et roule ma poule extérieur intérieur et, intérieur, et genre, à l'extérieur du maillon à l'intérieur et là Vous trompez quand c'est sec. Alors pourquoi le pétrole désaromatisé Parce que le pétrole désaromatisé, l'avantage que ce qu'il a, c'est que ce n'est pas sec comme l'essence, ça ne bouffe pas les joints toriques qui sont dans la chaîne. Donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais à l'essence, ou avec des produits agressifs. On fait avec des produits voilà, gras, gras, mais qui nettoient très bien. Et celui qui nettoie le mieux, bah, je pas du contraire, c'est toujours été le pétrole désaromatisé. Voilà. Vous voyez bien, c'est bon. Voilà. Après je nettoierai la couronne. D'abord, je nettoie les mains. Si vous avez une soufflette, à la fin vous pouvez même souffler. Bon, moi elle est pas trop dégueulasse la chaîne, donc euh, ça va. Je ne vais pas vous manière avec la soufflette. Mais vous pouvez même euh, appliquer la soufflette. Voilà, je suis revenu au maillon. Maintenant, on va faire la couronne. Voilà, l'extérieur. Voilà. On voilà, va un petit peu de pétrole. Voilà, une fois que c'est fait ça. Alors là, vous avez fait la première partie. Maintenant, vous prenez un chiffon propre, enfin propre, un chiffon qui n'est pas du qui n'est pas une terre, et vous nettoyez votre chaîne. Toujours en prenant un maillon de référence, faire enfin, des tours pour rien, et vous nettoyez votre chaîne. Comme ça, t'as tellement dit, t'as pas passé la brosse. Ah, attendez, d'abord, nettoie comme ça, tu d'abord le surplus. Voilà, je nettoie comme ça. Et la, la, la chaîne devient carrément blanche. Voilà, ça veut dire qu'on le pétrole désaromatisé comme c'est bon. Maintenant, nettoyer comme ça. Voilà, maintenant on nettoie la couronne. Voilà, bon voilà. Après, vous prenez donc une petite brosse à dents, comme pour vous brosser les dents. Voilà, je regarde en même temps si je filme bien, tac, trempez dans le pétrole, et vous allez juste au milieu. Et vous lui brossez les dents. On à chaque fois. bien. une fois que c'est fait, vous prenez la plus grosse vous trempez dans le pétrole désaromatisé voilà. et rebelote, vous prenez le maillon de référence il ne faut pas en oublier, il ne pas en faire trop et voilà Vous replonger de temps en temps voilà, un petit coup comme ça voilà c'est bon, après vous reprenez le chiffon essuyer un petit coup ça voilà. c'est d'un produit à l'autre ça se mélange pas Là, ce que vous remarquez bien les maillons sont carrément blancs Alors Maintenant, un nettoyage de chaîne c'est ça hein faut que vous en arrivez à un, à un niveau où votre chaîne elle est blanche. Voilà, vous revenez une chaîne blanche hein, comme ça. Alors, une chaîne blanche. Voilà, là elle est nettoyée. Si vous n'avez pas une chaîne blanche et que votre chaîne n'est pas nettoyée, j'utilise un petit peu de désoxydant au niveau des. des. comme ça s'appelle, des connecteurs. Je mets un petit peu au milieu, c'est pour désoxyder un petit peu les maillons, légèrement. ça bouffe pas les, les joints parce que c'était fait pour mettre sur le plastique et les connecteurs donc ça bouffe pas les joints et les plastiques voilà c'est tout, juste un tout petit peu Voilà, je fais juste un tour avec et c'est tout voilà je réessuie encore avec un chiffon et après ben, je passe au graissage donc je vous reprends quand je graisse là je vais finir de nettoyer au chiffon alors maintenant on va graisser alors on va sortir de l'ENA Prenez une bombe. Attends, je regarde si je filme bien. Je vais mettre un petit peu plus loin. Attends. Vous prenez un maillon de référence, toujours le même. Je reviens dessus. Voilà. Bien perpendiculaire comme ça. Pas besoin d'en mettre deux tonnes, c'est juste pour que ça donne. Hein. la ligne au milieu ça des fois voilà on laisse agir et puis voilà Vous avez votre chaîne nettoyée et lustrée. J'en ai préféré pour nettoyer la jante aussi, parce que j'avais toute la graisse qui s'était envoyée là. Et j'ai peur qu'à force, avec la, la force, ça, ça coule de là au pneu. Donc voilà, on va les laisser goûter. Bon, bien sûr, hein, quand vous mettez de la graisse à chaîne, là, partout. Il hein. ouais, faut, faut nettoyer le bras oscillant, ça dégueule là. Donc voilà, vous nettoyer l'excédent, le, comme on dira. Hein. Évitez de rouler tout de suite quand vous avez fait ça il faut attendre 24 à 48 heures. Hein. Pour que ça pénètre bien, bien, bien, bien dans les maillons, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation, les poteaux. Vous me direz hein, si cette fois-ci c'est bon. Euh... Puis voilà pour le nettoyage de chaîne et le graissage de chaîne d'une CP650R ou même de toute autre moto. Allez, ciao, ciao.